Oui, euh, je n'ai pas euh, commencé tout de suite à témoigner parce que comment, euh, tout en étant membre de l'Association des anciens combattants, j'ai eu d'autres responsabilités politiques. Hein, j'ai eu des responsabilités politiques au, parce qu'il manquait beaucoup de monde hein, et j'ai eu des responsabilités politiques au niveau du Parti communiste français. Donc j'avais adhéré pendant... Euh, pendant euh, euh, je crois que c'est en 1943 que j'ai adhéré au Parti communiste clandestin hein. Alors, donc j'ai eu des responsabilités au, au niveau local hein, comme secrétaire de section et tout en, en participant aux assemblées générales de, des anciens résistants de l'association des anciens résistants je n'y avais pas d'activité hein. puis plus tard, bien plus tard, bien longtemps plus tard euh, lorsque d'ailleurs hein, le, le président de cette euh, association de, de résistants euh, est décédé euh, les copains qui étaient là ont dit mais toi euh, euh, c'est toi qui, qui, qui a fait la résistance, qui euh, t'as commandé la libération de Nanterre euh, avec Louis Manier et puis es pas là, tu n'es pas là donc... Euh, on m'a parachuté à la présidence de l'association, la, ce qui fait que, et puis, bon, euh, les problèmes sont que euh, les paroles de Bertolt Brecht disant que la bête immonde, le, le ventre de la bête immonde est encore fécond nous a posé, des... nous a fait comprendre que on s'était pas libéré totalement du fascisme et que donc il y avait nécessité d'informer, de... d'agir. De... De... Pour eux. alors on a commencé à et puis donc dans les manuels d'histoire il y avait peu de choses sur... dans les manuels d'histoire de... des jeunes, en particulier. Euh au collège, au lycée il y avait peu de choses, c'était l'appel du général de Gaulle c'était euh, la, la Shoah c'était important mais pas suffisant pour expliquer la deuxième guerre mondiale pour euh, expliquer la ouais. complexité et... la complexité de la guerre et, et ce qui s'était passé en France euh, aux jeunes étudiants et donc euh, c'est posé le problème de... on a été sollicité par des professeurs d'histoire pour en tant que témoin de venir raconter ce que vous me faites raconter aujourd'hui d'ailleurs hein, et devenir témoigner comme ça et puis donc on a pensé qu'il fallait encore aller plus loin dans, dans ce travail et on a commencé à organiser des voyages de scolaires sur les lieux de mémoire là où il y a eu les crimes nazis hein, en particulier, on a fait des voyages de scolaires à Oradour-sur-Glane. On a fait des voyages scolaires euh, au, camp, au seul camp nazi qu'il y avait en Alsace, au Struthof. Et puis cette année, on a emmené euh, trois, trois classes de, de trois collèges, une classe de trois collèges, de chaque collège, euh, à Auschwitz-Birkenau. Le message que nous voulons passer aux jeunes, c'est de démontrer. L'atrocité la, que représente le racisme, que réponde, euh, représente l'absence la, euh, de toute liberté, que représente euh, euh, la, la xénophobie, l'exclusion. Hein. Et dans les débats, quand on nous pose des questions, on répond. Alors, euh, dans ces débats, ce sont, on, on a des ca euh, camarades que vous allez voir, Lucien Ducastel Castel, qui a été déporté à R.S.G. Birkenau, Bon, et puis c'est à la mémoire de nos camarades qui sont par, morts là-bas à, à Auschwitz hein. Vous voulez faire vivre à la mémoire Oui Et on pense que c'est nécessaire aujourd'hui encore plus qu'avant, aujourd'hui, à l'époque où nous sommes aujourd'hui parce qu'on constate qu'en Europe, il y a une montée de, du communautarisme du communautarisme et des poussées fascistes qui se développent de plus en plus faut-il rappeler que Hitler est venu au pouvoir très légalement et qu'aujourd'hui on a dans un certain nombre de pays d'Europe, de nations d'Europe qui ont des gouvernements d'extrême droite et il y a donc le danger n'est pas, pas... on considère que alors, ça paraît prétentieux de notre part, mais on considère que, ne, que nous n'avons pas terminé notre travail. Et qu'il faut l'expliquer aux jeunes, qu'il faut euh, leur montrer l'avenir, qu'il faut les, leur montrer la nécessité d'être fraternels entre eux, de, etc. Euh, ou je ne vais pas répondre. Vous n'allez pas répondre Je ne réponds pas. Quand on me demande combien j'ai tué d'allemand, je ne réponds pas. Pourquoi vous oui. Parce que je considère que ce n'est pas intéressant. Parce que je leur explique, dans la guerre, il y a deux choses. Il y a une chose essentielle. Si ce n'est pas moi qui tire le premier, c'est lui qui va tirer. Et alors, il ne m'a rien fait. Moi, je ne lui ai rien fait. Je ne le connais pas. Il a une famille. Moi, j'en ai une. Et pourquoi on se tue Le pourquoi Alors, c'est là qu'il faut réfléchir. Hein pourquoi parce que ceux qui décident la guerre, c'est ceux qui ne la font pas.